Salut et bienvenue dans le tout premier épisode de Data Broadcast. Alors qu'est-ce que c'est C'est une chaîne dédiée à la donnée et plus particulièrement à la donnée publique. Donc le but c'est de donner la parole à des spécialistes qui travaillent dans des administrations ou dans des entreprises et qui utilisent de la donnée ou conçoivent des stratégies pour valoriser leurs données. Alors que vous soyez étudiante ou étudiant ou professionnel de la data ou en reconversion, cette chaîne est faite pour vous. Dans chaque épisode, on va aborder des sujets différents et vous allez découvrir comment tous les secteurs d'activité s'emparent de la donnée pour se transformer. Donc on commence par un épisode assez généraliste sur les métiers de la donnée avec un focus sur le secteur public. Quels sont les profils qui sont recrutés dans ces métiers et justement comment les recruter puisqu'ils sont souvent convoités notamment par les administrations et quelle place pour les femmes qui sont sous représentées dans les métiers de la donnée et comment faire changer ça et puis à quoi pourrait ressembler dans 10 ans les prochains métiers de la donnée donc pour ça on va aller voir du côté de l'administration centrale la direction interministérielle du numérique et celle de la transformation publique et puis on ira aussi à Marseille rencontrer Data Activist qui est une société coopérative dédiée à l'open data. Allez assez discuté c'est parti pour ce premier épisode. Je m'appelle Joël Bombin, je suis le cofondateur et le dirigeant de Data Activist, qui est une coopérative qui depuis 2016 accompagne les organisations qui ouvrent des données ou qui réutilisent des données ouvertes. Donc on est des, des experts de l'open data, tout simplement. On a relativement peu de profils techniques, même si on en a. Nous, on a surtout des profils généralistes, euh, avec une bonne culture de la donnée et une pratique de la donnée. Plutôt des profils de consultants, data, mais pas nécessairement sur la partie strictement technique de la donnée, plutôt sur l'organisation, sur la stratégie, euh, la culture, euh, etc. On regarde nos, nos effectifs quasiment que des gens avec des trajectoires euh, qui ne sont pas linéaires, en fait, qui sont des trajectoires plutôt euh, avec, dedans, de la reconversion, de la montée en compétence ce qui fait en fait la richesse aussi de ces, de ces profils qui peuvent avoir de la compréhension de métier très forte et aussi une très bonne culture de la donnée donc ils sont capables d'imaginer l'interaction entre, entre les deux parce que le risque je pense c'est d'avoir euh, euh, une approche qui soit trop spécifique, trop technique sur la donnée sans forcément de compréhension des enjeux métiers et donc de reproduire dans le champ de la donnée ce qu'on a pu voir dans le champ de l'informatique à une époque où on avait des chefs de projet informatiques euh, ou des devs qui ne comprennent pas forcément les problèmes de leurs utilisateurs ou de leurs clients et donc euh, ça ne produit pas des, des produits de bonne qualité. Le marché a évolué, il s'est développé évidemment, il s'est complexifié aussi euh, il y a quelques années, euh, on parlait surtout des data scientists, c'était vraiment l'espèce de, de, de rôle star, euh, même si personne ne savait exactement qu'est-ce que c'était un data scientiste, et aujourd'hui on voit que la palette. Des métiers autour de la donnée, c'est grandement diversifié. Depuis euh, des chefs de projet data qui vont avoir plutôt une culture euh, généraliste jusqu'aux data scientists en passant par euh, les data engineers, les data stewards, les data analystes, etc. Il y a cette, euh, cette segmentation au risque d'ailleurs de justement euh, trop segmenter la chaîne de valeur de la donnée. Et donc on voit aussi certains acteurs aujourd'hui qui font machine arrière et qui euh, commencent à dire, bah, nous en fait ce qu'on veut c'est pas des data scientists ou des data engineers ou des data analystes c'est des full-stack data scientists. C'est Alan qui, a, qui utilise cette image-là, ou ce terme-là de full-stack data scientist. en fait, des gens qui soient capables d'aller depuis l'infra jusqu'à l'usage, en passant par la compréhension du métier. Quoi. Je m'appelle Cécile Le et je suis responsable du pôle outil de pilotage par la donnée à la DITP. La direction interministérielle de la transformation publique. On est une équipe euh, actuellement de 7 personnes. Il y a différents profils, euh, j'ai choisi d'avoir une équipe plutôt multidisciplinaire qui ne soit pas uniquement orientée sur les métiers de la data et du numérique, euh, parce que je trouve que c'est important euh, de ne pas avoir une approche purement solutionniste et technique, euh, même si bien sûr c'est important. Euh, donc j'ai à la fois des profils euh, en conduite du changement, euh, qui maîtrisent aussi les aspects euh, un peu plus design, métier. Et puis j'ai des profils très très data. Donc il euh, y a une personne euh, qui est euh, data ingénieur, une personne data scientiste, une data analyste, un géomaticien. Je suis Mathilde Wang. Je travaille à Etalab, au sein de la Direction Intermissiale du Numérique, en tant que responsable du pilotage de l'ouverture et de la circulation des données publiques. Alors, comment attirer des profils techniques, institutionnels euh, qui sont liés au numérique et donc qui sont très convoités euh, sur le marché C'est une bonne question. Euh, je pense que là où l'administration a, a vraiment euh, quelque chose à mettre en valeur, c'est la question de l'intérêt général, évidemment, et la question du sens. C'est proposer une mission où on voit tout de suite l'intérêt général qu'il y a derrière. Pour moi, travailler pour l'administration, c'est travailler pour l'action publique et derrière, travailler au service euh, des usagers. Je pense que l'administration peut également proposer des conditions de travail qui sont... Euh, intéressante. Alors certes c'était moins le cas avant euh, par rapport au privé, c'était plutôt des organisations qui étaient rigides euh, avec euh, simplement des outils et même des postes de travail qui étaient parfois difficiles de prise en main. Aujourd'hui on va de plus en plus vers le télétravail, on va de plus en plus vers un accès à des outils euh, qui sont faciles de prise en main et qui permettent de bien réaliser son travail dans des bonnes conditions. Et je pense qu'avec ces deux gros ingrédients, on peut vraiment proposer des fiches de poste et, et des missions qui sont très attractives pour des profils. Un dernier élément qui, quand même, faut souligner, c'est évidemment la rémunération. On est sur un marché avec des hautes rémunérations qui sont compréhensibles. Il faut que l'administration puisse s'aligner à ces rémunérations qui sont proposées dans le privé pour attirer des talents du de numérique. C'est pas facile, déjà. Je pense que c'est bien de partir avec une connaissance de l'écosystème des formations. Euh, qui existent sur les métiers de la donnée à la fois des écoles d'ingénieurs généralistes qui forment aussi à ces métiers-là et puis d'avoir une connaissance sur euh, les formations aussi de type euh, bootcamp qui euh, forment des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle euh, qui sont souvent en reconversion euh, mais ce qui est intéressant avec ces profils c'est que c'est des personnes qui ont une expérience déjà euh, des métiers du numérique qui sont euh, qui font du produit euh, ou en, qui gèrent des projets euh, SI par exemple euh, qui décident un peu de passer du côté euh, technique mais qui ont déjà des notions. Chaque année il euh, y a des nouveaux masters à la fois dans les universités dans les écoles aussi qui sortent euh, donc c'est bien de tenir une veille et ce qui est vraiment important pour moi ça a marché pour euh, mon équipe par exemple euh, c'est de se déplacer d'aller euh, euh, faire des forums je pense que c'est aussi assez euh, peut-être obscur euh, pour des gens qui sont formés au métier euh, à la tech euh, à qui on présente uniquement une finalité de ces métiers pour le secteur privé pour des start-up tech, c'est intéressant bien sûr, mais du coup il y a toute la palette de métiers et de possibilités et d'opportunités qui existent dans la fonction publique et qui sont complètement invisibles, et c'est pour ça d'avoir une démarche vraiment proactive, d'aller rencontrer ces personnes, par exemple il y a des rencontres, des communautés de pratiques, les data ladies, etc. Enfin, Il y a plein plein de groupes qui se forment à la fois sur les différents langages de programmation, etc. Je terminerai avec je pense un troisième volet de recrutement qui me semble important que j'ai aussi pu pratiquer par le passé quand on est une administration c'est vraiment important de créer des événements ou de participer à des événements qui rassemblent ces profils là typiquement des hackathons, des data challenge, coopérer, collaborer avec aussi d'autres administrations et puis de soumettre justement ce qui nous occupe, de soumettre des problématiques, les expliquer, ça c'est le terrain de jeu parfait pour justement prendre un temps privilégié pour encore une fois rencontrer les personnes qui potentiellement seraient intéressées à venir nous rejoindre. Alors effectivement, la part des femmes est vraiment très faible au sein des métiers du numérique et puis globalement aussi en ingénierie. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'il n'y a que 30% des femmes qui travaillent dans le métier du numérique sur l'ensemble du panel. C'est un problème. C'est un problème qui, à mon sens, est structurel. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau de l'entrée sur le marché qui va avoir d'un seul coup moins de femmes qui vont postuler. Mais c'est parce que d'un point de vue structurel, on a construit euh, beaucoup de choses au niveau de la société où on incite les femmes finalement à ne pas choisir des métiers qui soient orientés euh, sur des bases scientifiques, qui vont aboutir à de l'ingénierie ou euh, à du calcul ou des choses comme ça. Tandis qu'on va plutôt pousser les hommes à effectivement s'orienter vers ces disciplines. Donc pour moi, il faut remonter vraiment en arrière et faire en sorte qu'on sensibilise beaucoup plus euh, les filles et les garçons euh, à ce qui est possible de faire. Euh, finalement, déconstruire le fait que les garçons devraient s'orienter vers tel ou tel hobby ou, euh, ou appétence. Et de la même chose pour les femmes, donc pour les filles dès le plus jeune âge. Et ensuite, plus on avance, plus on avance au niveau du secondaire et puis même de euh, l'universitaire, faire en sorte qu'on sensibilise de plus en plus les filles, puis les femmes, euh, à s'orienter vers des carrières numériques parce qu'elles en sont tout à fait capables et qu'il n'y a pas de différence, à mon sens, entre, entre femmes et, et hommes. Il faut être aussi pragmatique. Comment on fait au quotidien Alors, il y a déjà des programmes qui sont mis en place euh, au sein de l'administration pour accompagner les femmes dans leur carrière du numérique, pour euh, les inciter à aller plus vers ces métiers et puis aussi pour les aider à construire une carrière et avoir confiance en elles. Euh, et je dirais également qu'au quotidien, il faut peut-être être plus attentif à la manière dont on formule les choses, à la manière dont le vocabulaire qu'on va utiliser. Je pense qu'il y a un vocabulaire beaucoup plus inclusif à adopter au fil du temps. Je pense qu'aussi, il faut être très vigilant à des comportements qui peuvent être sexistes sans qu'on s'en rende compte. Euh, et c'est comme ça que, de, de manière globale et systémique, on fera avancer les choses. Quels sont les biais de recrutement sur les métiers de la data Je parle pas nécessairement à la DITP, mais en général, je reçois beaucoup de candidatures spontanées, euh, plutôt des hommes plutôt des jeunes, des jeunes étudiants qui du coup ont plus peut-être d'assurance. Ça, ça s'explique sociologiquement, mais par plein de façons. Euh, mais du coup, c'est des personnes qui se sentent sûres de leurs compétences. Donc, euh, spontanément, il euh, ben, y a des personnes, plus que d'autres, qui vont envoyer des candidatures spontanées. C'est-à-dire qu'ils vont un peu se dire, je suis légitime à sortir d'un cadre qui m'est donné, à savoir une offre de poste. Euh, alors que d'autres personnes se disent... Il n'y a pas d'offre de potes, il n'y a pas de recrutement en cours, euh, donc je n'ai pas ma place et donc je ne vais pas euh, solliciter une rencontre, etc. Ah. Comment on change ça euh, D'avoir conscience de ces biais-là, euh, ça veut dire aussi d'aller un petit peu au-delà de ce qui a marqué sur le CV. Ce que j'ai remarqué de toutes mes expériences de recrutement, euh, et c'est... Ce sera pas la première, ce sera pas la dernière, euh, c'est que sur les candidatures de femmes, jeunes ou moins jeunes, euh, et ben, il n'y a souvent pas l'exhaustivité des compétences et pas non plus la présentation de l'ensemble, même des euh, ce qu'on appelle un peu les soft skills. J'ai remarqué aussi, et je veux pas du tout faire une généralité, euh, que les candidatures euh, féminines, euh, les femmes, prennent une place plus importante dans les activités associatives euh, et dans des activités un petit peu extra-professionnelles, alors pas nécessairement associatives mais s'engagent euh, dans des communautés, etc. Euh, et ça c'est des compétences qui pour moi euh, c'est plus que des compétences. Surtout quand on forme une équipe, euh, d'avoir des personnes euh, qui ont cette conscience de la communauté, de l'esprit d'équipe et qui euh, n'agissent pas toutes seules. Donc l'esprit individuel il est aussi euh, à questionner dans les candidatures. Alors, à quoi ça ressemblera le marché du travail et de la donnée dans 10 ans Très bonne question. J'ai pas de boule de cristal, mais euh, je pense que d'un côté, on va continuer à avoir une forme de montée en, en puissance euh, des profils autour de l'IA, du machine learning, etc. Je pense qu'on va avoir de plus en plus la préoccupation de rendre ces outils de machine learning et d'IA capables de rendre des comptes sur ce qu'ils font, d'être compréhensibles, etc. Et donc là, ça va être intéressant parce qu'on va avoir besoin de profils qui aient certes de fortes compétences techniques, mais qui soient aussi euh, capable justement de rentrer dans ces notions-là presque de, de caractère éthique de l'IA ou en tout cas de, de caractère responsable et donc avec peut-être des formations parfois assez hybrides entre de, de la technique pure, euh, de l'informatique assez avancée et puis euh, pourquoi pas euh, de la philosophie ou de la sociologie euh, ou des sciences sociales. Et je pense par ailleurs qu'on va voir de plus en plus, on en voit déjà quelques-unes, se développer des, des formations initiales euh, qui vont allier euh, formation à la science des données euh, ou simplement à l'analyse des données et euh, formation métier. Euh, on a aujourd'hui des doubles cursus entre des IEP par exemple et des écoles d'ingénieurs mais je pense que ça va se développer y compris sur des métiers aujourd'hui qui sont moins touchés. Demain on aura sans doute des juristes euh, data scientistes, euh, des euh, médecins data scientistes euh, pour qu'on ait des profils qui aient cette double expertise très forte en fait entre le métier et la data science. Et d'ailleurs au départ en fait c'est la définition qu'on donnait du data scientist, c'était de dire c'est quelqu'un qui maîtrise les statistiques et la, la dimension euh, stat machine learning, qui maîtrise l'informatique pour être capable de construire des systèmes qui tournent autour de ces algorithmes, et puis c'est quelqu'un qui maîtrise le métier. En fait, on a tendance souvent à oublier ce troisième, euh, troisième pied-là. En fait. bon, si je me projette dans 10 ans, on a un monde merveilleux où la donnée elle, circule bien, on arrive à bien l'exploiter, tout est automatisé, j'ai presque envie de parler d'administration proactive, c'est-à-dire que maintenant, l'administration va au-devant des, euh, des usagers et pas l'inverse. Euh, et c'est évidemment un futur souhaitable. Quand on sera, je l'espère, un jour dans, dans cet univers, je pense qu'on aura toujours des profils techniques, on aura toujours également des profils institutionnels spécialisés dans le numérique. Parce que je pense qu'il y aura toujours de la maintenance à faire, il y aura toujours de l'évolution à faire et même de l'optimisation à faire. Donc je ne pense pas que ces métiers vont disparaître euh, d'ici dix ans. En revanche, je pense qu'il y a quand même des métiers qui devront être renforcés. J'imagine qu'on passera dans un monde où il y aura beaucoup plus de numérisation, d'automatisation, de dématérialisation, et ça va également entraîner des questions éthiques et des questions aussi d'accompagnement. Des questions éthiques tout simplement parce qu'on va prendre de plus en plus de décisions à partir d'algorithmes, à partir de bases de calcul qu'il faut vérifier. C'est pas parce qu'on a proposé un algorithme qui fonctionne forcément bien, et il faut du coup des métiers qui sont spécialisés dans l'éthique du numérique pour vérifier que toutes les décisions qu'on prend au quotidien sont les bonnes décisions et qu'il n'y a pas des personnes qui sont lésées, discriminées euh, du fait de biais qu'on pourrait introduire dans les algorithmes. Je pense qu'il y a aussi une question d'accompagnement puisque on va de plus en plus euh, numériser, automatiser. Mais il faut surtout pas oublier les personnes qui sont plus loin du numérique, qui n'ont pas forcément euh, les compétences pour pouvoir Réaliser les démarches administratives en ligne, qui ne sont pas forcément euh, assez confiantes pour pouvoir également aller sur, sur des sites internet pour pouvoir faire des démarches. Et donc, il y a un énorme enjeu de médiation numérique. Donc, pour moi, il y a aussi deux, deux gros euh, profils qu'il faudra mettre en avant en parallèle des métiers euh, plus techniques. Je ne sais pas si on parle d'une utopie ou d'une dystopie. Bon, admettons euh, qu'il y ait dans dix ans vraiment euh, enfin, cet effort à la fois d'automatisation, euh, de traitement et de circulation de la donnée qui soit effectivement en place. Moi euh, bah, je pense que les recrutements, en tout cas les profils qui seraient euh, intéressants euh, à voir et à gérer ces sujets, il faut qu'ils aient une vision plus transverse euh, qui vont au-delà des champs techniques. Par exemple, à la fois formés sur les enjeux éthiques, si on fait de l'automatisation de l'intelligence artificielle, notamment dans la sphère publique. Euh, ça je pense que c'est très très important de former ces futures personnes ingénieurs euh, aux aspects, aux enjeux juridiques et éthiques autour de la donnée. Euh, ça pour l'instant c'est un petit peu un manque et puis aussi de former aux enjeux spécifiques euh, à la sphère publique. Euh, moi ce que j'espère aussi c'est qu'on ait bientôt euh, une sorte de souveraineté sur la gestion des données mais aussi de nos outils de traitement et de représentation. Et ça, ça veut dire former des, des personnes qui le comprennent et qui ne vont pas forcément aller chercher la solution chez les GAFAM, chez des solutions existantes sur lesquelles on n'aurait pas de prise et qu'en plus on ne pourrait pas utiliser dans la sphère publique. Un autre aspect important, c'est de former les personnes à ce qu'on appelle un peu l'open innovation tout cas l'innovation ouverte. De faire de l'open data par défaut, par exemple, de comprendre ces enjeux là, de comprendre les enjeux aussi, non pas d'ouverture des données, mais de circulation des données, dans le cas où on ne peut pas faire de l'open data. Mais il y a aussi toute une politique d'apaisation qui existe. Et puis de former aussi au logiciel libre, l'ouverture des codes sources, l'explicabilité des algorithmes, etc. Ça, c'est vraiment extrêmement important de soulever le rideau et l'opacité qui pourraient avoir dans des outils euh, du privé par exemple qui sont propriétaires. Euh, et donc former euh, les étudiants à envisager euh, l'utilisation de la technique dans un cadre euh, où on partage le code, euh, ça c'est important. C'est la fin de cet épisode. Alors pour résumer, on peut dire que les métiers de la donnée ont déjà beaucoup évolué cette dernière décennie, et puis certaines branches très spécifiques, très techniques, se sont même développées. Mais on voit bien qu'il n'y a pas que les compétences techniques qui sont recherchées. Il y a aussi des expertises métiers ou thématiques qui sont assez précises et qui ont vocation à se coupler beaucoup plus avec des savoir-faire qui sont eux purement data. L'éthique, le juridique et les sciences sociales ont aussi toute leur place dans les métiers de la donnée, puisque personne ne souhaite que tout s'automatise d'un coup sans aucun recul sur les enjeux de société. Bref, vous l'aurez compris, travailler au quotidien avec des données, ça veut pas dire uniquement taper du code. Et ça, c'est valable très probablement pour les prochaines années. Du côté des employeurs du secteur public, ça évolue aussi très vite. Les opportunités, elles sont réelles, elles sont très intéressantes, tant sur le sujet des missions que des conditions de travail. Et enfin, sur la question du recrutement, les profils data restent relativement difficiles à recruter. Mais le fait d'aller à la rencontre des étudiantes et des étudiants, des personnes en reconversion directement sur le terrain, ben ça peut se révéler payant. Parce que tout le monde ne connaît pas toutes les opportunités qui existent, et surtout dans le secteur public. La balle est aussi dans le camp des recruteurs en ce qui concerne la place des femmes. Aller plus proactivement à la recherche des candidates potentiels, et ben c'est une des solutions pour atteindre une meilleure parité sur les métiers de la donnée. Alors merci d'avoir suivi cet épisode, si vous avez plu n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et dans le prochain épisode on va parler de décider et d'agir grâce à la donnée publique et dans une suivante on parlera de la gestion des rivières par la donnée. Donc si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous A bientôt